Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape, on va voir comment mettre des cheveux sur un personnage. Attention, j'utilise la version Inkscape 1.0.2. La 1.0.1 est buggée et ça ne fonctionnera pas. Par contre, vous pouvez utiliser d'autres versions, d'anciennes versions, pour créer euh, des cheveux. Pour la petite euh, parenthèse, j'avais fait un tuto il y a 11 ans de ça sur comment créer des cheveux avec Inkscape, donc ça marche avec vraiment des, des vieilles versions. On retourne dans cette version d'Inscape, on fait fichier ouvrir, on va ouvrir donc le petit personnage ici qui n'a pas de cheveux et on va essayer de lui en mettre. Hop, alors pour zoomer, je vais appuyer sur la touche plus du clavier, ou alors également je peux cliquer là-dessus, ce qui va zoomer sur la page ici entière. Euh, je vais fermer ici la fenêtre objet, voilà, je vais désactiver le magnétisme, on va utiliser ici l'outil crayon, ou plutôt dessiner des lignes à levée. alors on voit que le raccourci c'est P, mais c'est également la touche F6. Mode Bézier, pas de pression, un lissage à 25 et forme aucune. Donc je clique ici et je fais une première mèche. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds. Éventuellement je peux euh, supprimer ici ce nœud. Alors soit j'appuie sur la touche moins ici, ou soit pour supprimer un nœud on peut sélectionner le nœud, ou euh, pardon, faire CTRL-ALT et cliquer sur le nœud. Voilà. Ici j'ai un nœud dur, pour changer son état je vais le rendre doux, donc je peux cliquer euh, là-dessus ou, en appuyant sur Ctrl et sur le nœud, on le rend doux. Voilà. Comme ça, j'ai trois nœuds. Un ici, un au milieu et un à la fin. Euh, je vais dupliquer cet objet. Alors, pour dupliquer, je clique sur l'objet et j'appuie sur la barre d'espace. Voilà. Comme ça, j'ai deux petits, deux petits objets. Je re-sélectionne éditer les nœuds ou F2. Voilà. Je replace un petit peu correctement ce cheveu. Voilà. J'ai maintenant deux cheveux. Je les additionne en appuyant sur Shift et sur le nœud ici. Vous voyez, j'ai deux nœuds qui sont sélectionnés. Je vais les combiner, chemin, et je fais combiner, Ctrl K. Je vais retourner dans chemin et je vais faire apparaître la fenêtre des effets de chemin. Je clique sur le petit plus et je cherche ici, interpoler. Alors, on a une petite zone de recherche ou alors on clique sur ce petit picto. Les zones de recherche, interpoler et automatiquement Inkscape me propose interpoler les sous-chemins puis d'autres d'autres effets de chemin. donc Moi, c'est celui-là que je veux. Je clique dessus, et automatiquement, vous voyez, InScape m'a a créé des petits cheveux, là. Donc, j'en ai 5 en tout. Je vais aller jusqu'à 7. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va cliquer là-dessus. donc je, Voilà, j'ai bien ici. On peut éventuellement retravailler un peu si on n'est pas satisfait. voilà Ici, plutôt comme ça. allez ouais, on va dire que c'est bon. Une fois que c'est fait, je clique là-dessus. Alors, on va voir si ça a fonctionné. Je devrais avoir donc plusieurs euh, chemins séparés. Alors si c'est pas le cas, il est possible qu'il y ait un petit bug. Visiblement c'est le cas chez moi. Donc je sélectionne je reselectionne l'utilité les nœuds et je clique peut-être plusieurs fois, voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon. <rire> on a nos petits cheveux qui sont là, on est content. On peut maintenant donc s'amuser euh, à les retravailler. Mais avant, on va leur appliquer à tous un effet de chemin. Donc je clique là-dessus. Effet de chemin qui s'appelle euh, suivant, alors si je mets suivant, un chemin s'appelle, voilà, motif suivant un chemin. C'est celui-là, je clique dessus, et moi je veux que le motif, bah, ce soit tout simplement un petit rond, voilà, que je vais faire. Attention, on va convertir ce rond, parce qu'il il est un peu spécial, il a des, des, un, des petits carrés blancs et un petit, carré, un petit rond blanc, il faut vraiment le convertir en chemin, en cliquant là-dessus, à ce moment-là on a les, les quatre nœuds, donc on va copier cet objet, copier, CTRL-C, ou édition copier, on va venir sélectionner cet objet, et on va coller ici le chemin. À ce moment-là, on a, vous voyez, une épaisseur. Alors là, du coup, on n'a qu'un contour, donc on va lui mettre un fond, en cliquant ici sur une couleur rouge, et on va supprimer le contour en cliquant sur la croix avec la molette de la souris. Ou alors, on peut également ici faire apparaître la fenêtre fond et contour, et venir ici dans contour et supprimer le contour. Vous voyez, plusieurs techniques. On va pouvoir maintenant resélectionner l'outil éditer les nœuds. Et là, on a un petit cercle. Si je clique dessus et que je glisse, vous voyez, je peux augmenter l'épaisseur des cheveux. Donc ça, c'est très pratique. Pour aller encore un petit peu plus loin, moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est un dégradé. Donc je clique, je glisse. Alors là, on va leur mettre une bonne couleur, par exemple... Euh de cette couleur gris clair, ici à cette couleur gris un petit peu plus foncé voilà. Donc pour appliquer la couleur, vous voyez, j'ai cliqué sur le sur le nœud ici, Terminal, on peut jouer donc sur... On peut même, si on veut, rajouter des nœuds de couleur entre les nœuds terminaux et de début, là, en cliquant là-dessus, vous voyez, un petit plus. Hop, allez, pourquoi pas, je vais le faire, je vais mettre ça, voilà. Donc ça, c'est très pratique. On va maintenant pouvoir séparer notre objet. Donc là, on a, on va cliquer là-dessus. Non, pardon, c'est chemin, c'est pareil. Maj, CTRL-K. Euh, et on peut, comme ça, maintenant, on a des cheveux indépendants. Et on peut s'amuser, donc, à les déplacer. Ça évite d'avoir un côté un petit peu trop répétitif. Voilà, comme ceci. Et puis, on peut jouer sur le dégradé. Donc, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus... Comment dirais-je De plus réaliste. ceci, on va pouvoir concentrer les cheveux Hop. on peut également, euh, oui important descendre ou monter un cheveu, par exemple je prends celui là avec l'outil flèche noire. voilà j'ai ce cheveu là que je veux descendre alors pour le descendre je clique là dessus et pour le monter, il est là. Donc on peut également monter au premier plan et le mettre carrément à l'arrière-plan. À ce moment-là, il passe un peu trop derrière. Là. Donc là, hop, là, on le remonte comme ça tranquillement. Euh, les raccourcis, c'est ici, page down, page up du clavier numérique, euh, du clavier, pardon. Information supplémentaire concernant la création des cheveux. Si je sélectionne ici un cheveu, je sélectionne l'outil éd éditer les nœuds, j'ai toujours le, le petit rond blanc qui me permet d'augmenter ou diminuer la taille des cheveux. Par contre, vous voyez, les autres suivent. Donc la petite astuce qui est toute simple, hein, il suffit juste de, co de couper cette, euh, cette mèche, donc édition euh, couper, donc CTRL X, et de revenir la coller en place. Coller sur place, et à ce moment-là, le cheveu est devenu indépendant, et vous voyez, l'épaisseur n'affecte que ce cheveu. Donc ça, ça peut être très pratique si vous voulez vraiment encore avoir des, des cheveux les plus différents les uns des autres. Voilà,